On s'en serait pas cru chez Cyprien, là, comme ça. Salut à tous, c'est M2L, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un pas que j'ai sauté, à peu près comme ça. C'était nul. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, je vais vous parler de ça d'aborder vivement ce sujet, je voudrais d'abord revenir sur ma vidéo précédente. Euh, J'ai eu des retours au sujet d'un genou qui était très maladroit en suggérant que Huawei était une pédale. Je n'ai en aucun cas voulu donner de signification injurieuse. Pour toutes celles et ceux qui se sont sentis mal à l'aise ou blessés par mes propos, euh, je tiens à vous adresser mes plus sincères excuses. C'était ni mon but, ni mon intention de blesser les gens. Sachez que tout cela ne se reproduira plus. Vous l'avez certainement vu en coup de vent sur quelques-unes de mes vidéos ou sur ma page Instagram ou sur mon Twitter. Mais là, je vais vous le montrer en intégralité. Voilà, une manette de super Famicom avec des fleurs, hein, juste pour redonner un coup de visuel au tatouage. Se faire tatouer, pour moi, ça remontait à l'adolescence, l'âge bête quoi. Mais ce tatou était déjà réfléchi en début d'année dernière. Pour les plus jeunes d'entre vous c'est vrai que c'est vraiment la classe de se faire tatouer de partager cet exploit à ses potes euh, pour moi le tatou a pris énormément d'ampleur à la fin des années 90 début 2000 avec les clips de rap US à la télé les téléréalités de maintenant où on peut le voir tout simplement avec les sportifs de haut niveau j'ai eu l'occasion d'aller à une convention du tatouage à lille en début d'année dernière euh, ça m'a permis de voir un petit peu comment les gens travaillaient de voir le style des artistes des hautes régions de france et à l'international puisque c'était aussi une convention internationale et surtout me focaliser sur ce que je voulais vraiment. Donc réfléchissez bien avant de vous engager parce que un tatouage vous le gardez à vie. Et sachez que c'est pas comme les tatouments à la barre qui s'effacent au bout de deux heures. J'ai stressé deux fois en tout. La première fois c'était lors de la compte. Il faut toujours savoir que quand on va se faire tatouer il faut toujours donner une partie du tatouage quelques jours voire quelques semaines avant. C'est une sorte de garantie pour le tatoueur pour que vous soyez sûr et certain que vous allez le faire chez lui. Et la deuxième c'était le jour J. Mais c'était du bon stress. Pour tous ceux qui me le demandent Tu l'as fait où ton tatou j'ai fait ça au All Blue Tattoo, derrière une salle de spectacle qui s'appelle le Sébastopol, qui est à Lille. Et je me souviens que la veille de mon tatouage, j'avais reçu le résultat par le tatoueur en question et qui m'avait montré ses fleurs imprégné de la manette en question. Au départ j'étais assez mitigé qu'on y rajoute des fleurs par-dessus les manettes mais le tatoueur m'avait dit que c'était pour donner beaucoup plus de corps au tatouage en question. Eh bien, presque un an que je l'ai fait, je ne regrette absolument pas. Maintenant pourquoi j'ai fait cette manette en tatouage ben, Tout simplement parce que c'est ma console préférée. J'ai grandi avec la Super Nintendo, avec le, ses couleurs, le design de la manette, et le, le nom en question me, me parlait énormément. C'est cette console là qui m'a donné envie de collectionner le, les jeux rétro et de découvrir le jeu import parce que c'est vrai que ça a quand même de la gueule. Et puis le jeu vidéo, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 4 ans. Donc, même quand j'aurai 50 ans, je regretterai absolument pas d'avoir fait ce tatouage et d'y avoir consacré une bonne partie de mon temps euh, dessus. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Euh, Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous vous êtes fait euh, tatouer lorsqu'il s'agissait de votre premier tatouage. Euh, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de mes toutes prochaines vidéos. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut!